L'Université catholique de Lyon a été fondée en 1875 au cœur de Lyon. Elle couvre le quart sud-est de la France. L'UCLI dispose de trois campus et offre des conditions d'études optimales. C'est un établissement à but non lucratif, labellisé « établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général par l'État », ce qui officialise sa participation aux missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle propose… 131 formations diplômantes, licences, bachelor, titres RNCP, Master 1 et Master 2, doctorat, certificat ou diplôme d'université. 6 pôles facultaires, sciences juridiques, politiques et sociales, sciences économiques et management, sciences, lettres et langues, théologie et sciences religieuses, philosophie, psychologie et éducation, une business school et 4 écoles professionnalisantes. L'UCLI est membre associé de la Communauté d'Université et d'établissements lyon saint étienne C'est plus de 11 000 étudiants et auditeurs, dont 1 000 étudiants internationaux. Une unité de recherche Confluence Sciences et Humanité, labellisée par le HCRS, incluant 8 pôles de recherche qui irriguent les enseignements. Une institution universitaire reconnue et insérée dans la société. Des liens étroits avec les entreprises facilitant les recherches de stages, d'alternance ou d'emploi. Une université ouverte sur le monde, des mobilités à l'international, des semestres et des stages possibles sur les cinq continents. Une pédagogie de la réussite, privilégiant de petits effectifs, un accompagnement personnalisé et une formation humaine alliant interdisciplinarité et liens étroits avec les entreprises. Une ouverture internationale et une vie associative et culturelle riche. Université catholique de Lyon, croisez les savoirs pour un monde durable.